Good morning, allez, Iden, les suisses, aujourd'hui, le lundi, je de la Ben Israël, Ben Fanny, Dvorah, Esther, Sol, Vanish, les Beth d'Elmar, ainsi que le refroid Amram, Ben Masudi. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Michel, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions à la série de votre père Exaïn, Michelin, Bat le Chenisat, la Cohen, Vichnissalo, Avadim, Ben milog Ben Avdet Son Barzel, Aré, Elou, Yochelou, Mitrouma, Vat Cohen, Chenisat, Israël, Vichnissalo, Avdémilog, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, ben abdémilog, Ben, ben Mishnah qu'on a déjà tout expliqué longuement hier, Bézat dans le cours précédent, et, et, et on va reprendre très succinctement, et j'ai une dette envers vous, c'est de vous expliquer c'est quoi l'étymologie des mots c'est Milog et Barzel, on va faire tout ça, Bézat je, je rappelle très juste le principe, très rapidement le principe. Lorsqu'une femme se marie, tout d'abord, si elle était, l'essentiel de la Mishnah c'est de nous dire, si c'était une femme israëlle qui se marie avec un Kohen, elle devient elle-même, le, la propriété du Cohen, elle aura le droit de manger la trauma. Si c'était une fille de Cohen qui mangeait quand elle était chez son père, qui se marie aujourd'hui avec un Israël, il devient la propriété d'Israël, elle ne pourra plus manger la trauma. C'est le principe de base de la Mishnah. On complique un petit peu l'histoire en nous disant, même les esclaves qu'elle avait, si c'était une Cohenette, une, une fille d'Israël qui s'est mariée avec un Cohen, alors et qu'il y avait des esclaves, tous les esclaves qu'elle va faire entrer dans la maison du mari, ils pourront tous manger la trouma, Et on va expliquer plus précisément pourquoi. Il y a deux sortes d'esclaves, comme je vais voir, dans 30 secondes. Donc tous les esclaves qu'elle va faire entrer, ils ont aussi manger la trouma. Pourquoi Selon le principe, elle devient le bien, la propriété du Cohen, et tout ce qui est la propriété de la propriété, ça vient la propriété. Et ça, ça, ça prend le droit de manger, la, de consommer la trouma, D'accord C'est le principe. Et inversement, si on a le, le, le cas inverse, c'est que c'était une batte israël elle a une, une, une batte Cohen une fille de Cohen qui avait le droit de manger quand elle était son père, et aussi son père lui a donné des esclaves. Maintenant, elle se marie avec un Israël. Et quand elle se marie avec un Israël, elle devient la propriété d'Israël. Les esclaves, eux aussi, vont devenir la propriété d'Israël, selon deux statuts, comme sont expliqué après, une dette. Et donc, de ce fait, les esclaves ne sont plus la propriété de la famille des Kohanim, ils deviennent la propriété d'Israël, et ils ne peuvent plus consommer la trauma. C'est le principe de la Mishnah. On fait la Mishnah. On la traduit, après je vous explique un petit peu plus longuement, Histoire de Nirsé Zanbarzel et Nirsé Milog. Bat Yisrael Shénisset la Kohen, une fille d'Israël qui se marie avec un Cohen. Vihnisalo Avadim, elle a fait entrer des Avadim. Ben log, Ben Abdesan Barzel, qu'il s'agisse des esclaves qu'elle fait entrer sous le statut juridique de Nirsé Milog, ou que ce soit des esclaves qu'elle fait entrer sous le statut de Son Barzel. Dans les deux cas de figure, et Elu, Yochelou, Butuma, tout dans ces deux cas de figure ils pourront consommer de la trauma. Pour quelle raison Parce que, tout d'abord, lorsque je me marie avec une femme, et qu'elle a des biens, les biens qu'elle va avoir, ils vont logiquement devenir les miens. S'ils deviennent les miens, moi je suis Cohen, je peux leur donner à manger. Mais même s'il y a des cas de figure où ils ne deviennent pas forcément mes biens, hein, ma propriété, parce que ça va sa propriété, tout simplement parce qu'on a posé comme condition entre nous, en condition de mariage, que lorsqu'elle va se marier avec moi, je n'aurai pas le droit de tirer profit de ces esclaves. Enfin, je n'aurai pas le droit de tirer profit. Ça reste sa propriété, c'est elle qui en décide de ce qu'il fait, qui fait. Je renonce à mon droit. Mais malgré tout, la femme, elle devient mon bien, ma propriété. La propriété de la propriété du Cohen a le droit de consommer. D'accord C'est le principe. On peut retrouver la situation avec un esclave, qu'on lui a fait cadeau d'un esclave, en lui disant que c'est à condition que son propriétaire ne tire pas profit, ou encore avec une femme, qu'on a expliquée. Ok Parce que, donc je reprends, les esclaves pourront consommer, pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il vient à la propriété du Cohen, et même s'il ne vient pas à la propriété du Cohen, il reste la propriété de la femme qui est elle-même la propriété du Cohen, et la propriété de la propriété a le statut du Cohen. OK Et inversement, au bas de Cohen, Shniyseth l'Israël, une fille de Cohen qui s'est mariée avec un Israël, chez Veirniṣa Halo, et elle a fait entrer dans la maison Ben Abdemilog. Ben avait des Tzonbarzel. Qu'il s'agisse des esclaves Milog de, du statut juridique qui s'appelle Milog, ou bien qu'il s'agisse d'esclaves qui ont prennent un statut de Tson Barzel, dans tous ces cas de figure, on parle d'une femme, une fille de con qui se marie avec un Israël. Elle devient elle-même la propriété d'Israël, elle ne peut plus elle-même manger de la trauma, et ses esclaves ne peuvent plus manger de la trauma. L'Oyochlo, bitroma, ils ne pourront plus manger de la trauma. On a fini avec la Mishnah, maintenant on explique un tout petit peu plus c'est quoi l'histoire des Avdemilog et Avdetson Barzel. C'est très simple. C'est euh, l'étymologie plutôt. Le principe, on a déjà expliqué. Avdemilog, ça signifie qu'en fait. Il y, y a ce qu'on va écrire quand je me marie avec elle. Elle écrit dans la souka, dans la dans la qu'elle fait entrer tel et tel et tel bien. Donc, si elle écrit ça, ça signifie qu'en fait, les biens, elle me les met à ma disposition totale, mais je m'engage que le jour où je la divorce, ou phrase de on quitte le monde, on lui rend la contre valeur de ce qu'il valent aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, c'est comme si qu'en fait j acquis, j acquis un objet que juste qu'on s'engageait que je le payerai au cas où et au pire, je le paye pas. Mais pour le moment, l'objet, ça devient le mien. C'est le principe. Elle me fait entrer des... Ce qu'on écrit dans l'actuba, ça devient forcément des Tson de Marzel. Alors qu'il y a d'autres choses qu'elle ne fait pas et qu'elle écrit pas dans l'actuba. Ce n'est pas des choses qu'elle me fait entrer. Malgré tout, j'ai le droit d'en tirer profit. Le fruit, ou l'usufruit, je crois que, que ça va m'appartenir à moi, parce qu'il n'y a pas de raison que moi, je dois me fatiguer à travailler pour nourrir ma femme. J'ai des engagements grâce au shalom. Si elle est malade, je dois la truc. Si elle se fait prendre en captivité, je dois à la je dois la, la, la, la, la racheter. J'ai des pleins d'engagements face à ma femme. Rami ils ont dit, par rapport à tous mes engagements pour ma femme, la moindre chose c'est qu'elle me donne le, le, le droit d'exploitation de ses biens qui appartiennent à elle. Donc les biens, ils restent les siens, mais le droit d'exploitation, ça reste les miens. Un petit peu comme si je l'ai loué ou je l'ai... D'accord Maintenant, pourquoi ça s'appelle Nirse Milog et Nirse Son Barzel Milog, c'est un peu compliqué. Milog, ça veut dire c'est l'imlog ça veut dire consommer une tarnégolette je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en, en théorie une meliga, c'est qu'on la fait tremper dans de l'eau chaude pour la manger je ne sais pas ça veut dire consommer consommer les fruits c'est-à-dire que ça reste le sien mais j'ai le droit de la manger et tandis que tson barzel tzon barzel littéralement ça signifie un bétail ouais de en fer un bétail en fer un bétail de fer ça veut dire quoi un bétail de fer c'est très simple c'est qu'en en fait ça euh, je, elle me fait entrer chez moi du bétail, qui devient en fait ma propriété que je vais exploiter, mais qui reste pour moi caché qu'à Barzel, il reste dur comme du fer, comme le fer il rouille difficilement, il se détériore difficilement par rapport à un être vivant qui va mourir et prendre la vieillesse lui elle m'a fait entrer en fait un troupeau qui reste dur et fort comme la pierre ou comme du fer, qui va pas se détériorer qu'en fait, quelles que soient les années qui passent et les intempéries, je devrais toujours régler leur prix intégral, c'est pour ça que ça s'appelle Tson Barzel, un Tson qui a comme si que j'ai réussi à transformer les, les petites brebis en, en des brebis en fer qui vont pas s'abîmer avec le temps. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de cela.